Loutre m'a dit que vous avez discuté ensemble à propos de la planification du projet. C'est bien, car il faut préparer les étudiants aux vrais projets qu'ils rencontreront plus tard. Avez-vous également traité des outils de gestion de projet Non, on n'a pas encore défini les outils. Et toi, qui a une bonne expérience du projet industriel, que nous recommandes-tu Eh bien justement, je viens de recevoir quelques statistiques concernant les projets. Si je limite aux petits projets, eh bien, il y a seulement 76% qui aboutissent. 20% sont livrés avec retard ou dépassement de budget. 4% échouent. Pour les gros projets, c'est encore plus impressionnant. Seulement 10% aboutissent. Et quelles sont les clés de la réussite d'un projet Les compétences techniques de l'équipe. Le support de l'encadrement. Une communication efficace au sein de l'équipe. Le travail en approche agile les qualités de leader d'un chef de projet qualifié et les qualités personnelles de certains membres de l'équipe. L'objectif des outils de gestion de projet est d'aider les intervenants à planifier, exécuter et contrôler tous les aspects du processus de gestion de projet. Les outils vedettes en la matière sont les outils de planification et de suivi de l'évolution du projet au cours du temps, de suivi du temps travaillé, de partage de documents, de communication. Cela fait donc partie de la formation des étudiants d'apprendre à maîtriser quelques-uns de ces outils. Le b bas du projet est « s'organiser ». Pas de réussite de projet sans planification. Nous, on utilise des diagrammes PERT. Pour chaque action, on définit la date de début, la date de fin, la durée et les ressources. Le PERT prend la forme d'un graphe qui relie entre elles les tâches d'un projet. Le PERT se focalise sur l'interdépendance des tâches mais aussi sur les moments et délais d'exécution. Une tâche commence au plus tôt à telle date et se termine au plus tard à telle date. Puissant outil de planification, le réseau de tâches représente graphiquement l'enchaînement qui permet d'aboutir à atteindre des objectifs du projet. Sa particularité, une tâche ou activité du PERT, ne peut pas être débutée avant que l'activité qui la précède ne soit terminée. Il permet d'identifier le chemin critique, qui indique l'enchaînement des tâches déterminant la durée minimale pour l'achèvement du projet. Hmm, N'est-ce pas trop lourd pour un projet pédagogique Peut-être. Mais cela permet aux élèves d'identifier les tâches non critiques et les tâches critiques, de détecter le degré de liberté qui permet d'absorber les retards, de prendre des décisions d'arbitrage sur les moyens, les tâches, les délais en fonction des éléments critiques. Si tu penses que c'est trop complexe, tu pourrais penser à utiliser un autre outil, le Gantt. Le Gantt est plus simple que le PERT, mais il est aussi moins riche. Dans un Gantt, on représente les tâches sous forme de barres proportionnelles à leur durée estimée, et les enchaînements, dépendances temporelles ou fonctionnelles, entre ces tâches par des flèches. Cela permet aux élèves de se mettre d'accord sur les tâches à mener et de les visualiser. Cela les oblige à estimer la durée de chaque tâche, à identifier les délais pour réaliser les étapes clés, à maîtriser l'enchaînement des tâches et à identifier celles qui peuvent ou doivent être effectuées en parallèle. Enfin, cela amène les étudiants à poser les jalons, permettant, par exemple, de valider les étapes, de faire le point sur un résultat intermédiaire, de réserver des ressources, etc. C'est ainsi que se fait le PERT, non Oui, mais le Gantt ne fait pas apparaître le chemin critique, lui. C'est bien le Gantt, mais je trouve que c'est encore trop lourd pour les étudiants. Ne connais-tu pas quelque chose de plus simple Tu peux leur faire utiliser le KABAN, qui signifie « étiquette » en japonais. Il permet un contrôle collaboratif des tâches qui s'exécutent et des tâches qui restent à exécuter. Dans sa forme simplifiée, un caban représente l'état dynamique d'un flux de travail à réaliser sous forme de tableau de post-it. Quelques colonnes suffisent. Un caban représente une tâche où on déplace la tâche sur le tableau en fonction de son avancement. C'est un outil très visuel, simple, flexible et tabulaire. Il est particulièrement apprécié des étudiants en situation de projet. Il est aussi très efficace pour permettre le suivi, en un coup d'œil, de la dynamique du projet par l'équipe enseignante. Dans un autre registre, on peut aussi revoir le modèle complet du projet, comme dans l'approche agile, mais on en a déjà parlé ailleurs. Enfin, je voulais insister sur l'importance des temps de rencontre. Les réunions de projet sont un élément essentiel dans l'organisation et la gestion d'un projet. Elles permettent de partager des informations, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, et d'établir de bonnes relations de travail. En fonction du type de projet, de la méthode de gestion et de l'avancée du projet, différents types de réunions sont organisées. Réunion de kick-off du projet. Cette réunion va établir l'organisation du projet par les participants. Réunion d'état d'avancement. Des réunions régulières pour garder le projet en mouvement et pour surmonter les difficultés rencontrées. Réunion avec les parties prenantes. Elles impliquent les gestionnaires du projet, les clients les sponsors éventuels. réunion de revue de projet. Ces réunions visent à évaluer les résultats obtenus, les tâches et développements réalisés. réunion de type stand-up meeting. réunion de courte durée pendant lesquelles les participants se tiennent debout en cercle afin de faciliter les échanges et l'efficacité de l'entrevue. Cette forme est souvent adoptée pour les réunions quotidiennes. Merci Rino pour ces quelques outils. Je retiens l'importance des réunions avec leurs variantes et l'idée du caban, qui me semble vraiment efficace et constitue le minimum pour aider les étudiants à bien gérer leurs projets, en tout cas pour une première initiation. En fonction des besoins ou des acquis d'apprentissage visés, on pourra ensuite passer aux gains, voire aux pertes.